Bonjour à tous, dans cette séquence je vais vous présenter le MOOC Programmation Concurrente avec Java. Alors tout d'abord, bienvenue, bienvenue dans ce MOOC dont l'objectif est de vous faire maîtriser la programmation concurrente. C'est un style de programmation que vous ne pouvez plus facilement éviter aujourd'hui puisque même les plus petits processeurs dans les plus petits vos téléphones par exemple, eh bien, sont désormais multicœurs. L'origine de ce MOOC, c'est un cours de L3, licence troisième année, en informatique à l'université Pierre et Marie Curie. Et donc, il y a un ensemble de prérequis à ce cours qui correspond à ce qu'on attend de nos étudiants lorsqu'ils suivent ce cours. Tout d'abord, il est important que vous maîtrisiez la programmation et puis que vous ayez de bonnes notions de programmation objet grosso modo, le prérequis en programmation c'est d'un niveau licence deuxième année. Donc ce n'est pas non plus un niveau démentiel. L'organisation de ce cours, c'est six semaines. Donc toutes les semaines, vous aurez des notions nouvelles qui apparaîtront et vous allez voir, ça va aller assez vite. Alors bien évidemment, il y a des différences avec le cours de licence 3 que reçoivent nos étudiants. Euh, D'abord, c'est que, en fait, ça s'étale sur une durée plus longue et en particulier, il y a toute une partie de rappel que j'ai renvoyé en semaine zéro, c'est-à-dire que vous êtes censé les avoir regardés, sauf si vous êtes déjà à l'aise avec Java euh, auparavant. Il y a quelques vidéos qu'il est intéressant de regarder quand même, en particulier euh, comment on va fonctionner, ça vaut le coup. Et puis il y a aussi quelques éléments qu'on voit dans le cours et qu'on a considérés comme étant moins utiles, moins fondamentaux, et qu'on a écartés, mais il n'y en a pas énormément. Le plan du cours vous voyez c'est assez dense donc euh, la semaine zéro c'est quelque chose que lorsque le MOOC va commencer et eh bien vous aurez déjà vu cette vidéo fait partie de la semaine zéro c'est la première vidéo de présentation de ce MOOC donc il y a la partie importante c'est les rappels en Java bien évidemment ça vaut le coup que vous regardiez rapidement même si vous êtes à l'aise en Java juste pour voir ce que l'on va utiliser parce qu'on n'a pas fait tout Java, on a fait le minimum de Java qui sera utilisé plus tard, sachant qu'un peu plus loin dans le cours, on le voit ici, on parlera aussi de généricité. Puis la semaine 1 sera consacrée aux bases avec en particulier la notion de thread, fil d'exécution. La semaine 2, on parlera du problème des données partagées et on parlera un petit peu de synchronisation dans les éléments les plus basiques du terme. La semaine 3 est une grosse semaine puisqu'on va parler de moniteurs. Alors les moniteurs qu'il y a dans Java, il y a un objet qui s'appelle le réentrant clock qui implémente les moniteurs. Et puis on s'intéressera à l'interblocage et à la famine. La semaine 4, on verra une entité qui est assez intéressante parce qu'elle pose plein de problèmes et puis c'est une structure que vous trouvez énormément dans la vie courante. C'est un serveur multithreadé. On parlera un petit peu de généricité. En particulier, Java propose un certain nombre d'utilitaires pour la concurrence qui sont génériques. Donc ça vaut le coup de regarder la généricité à ce stade là. En semaine 5, on s'intéressera aux pool de threads et à l'interface callable. Vous verrez en temps utile à quoi ça sert. Et la semaine 6, on s'intéressera à d'autres mécanismes de synchronisation que sont les sémaphores et les barrières de synchronisation. Eh bien, je vais vous présenter l'équipe pédagogique. Donc, vous m'avez reconnu ici. Je suis donc Fabrice Cordon, professeur l'université Pierre et Marie Curie et je suis le responsable de ce cours en L3. Mais bien évidemment, c'est une UE qui regroupe 120 personnes. Donc, nous sommes plusieurs. Vous avez donc ici Marjorie Bourna, Claude Duteillet, Nathalie Schneider et Amel Yesad qui ont participé eh bien, à l'animation de ce cours cette année et qui ont participé à la rédaction euh, des sujets de TD, de TP, tout ce qui est la pratique. Vous allez retrouver un certain nombre de ces exercices euh, régulièrement pour justement pratiquer l'art. Et bien évidemment, euh, vous avez également avec nous l'ingénieur pédagogique Vasiliki Kimihou qui euh, nous a aidé à mettre en musique ce cours sous la forme d'un bouc. Alors vous ne verrez pas Marjorie euh, en tant que community manager mais Claude, Nathalie et Amel, vous les trouverez euh, en community manager donc on sera aussi avec vous sur les forums. Comme je vous l'ai déjà dit dans le plan la structuration est en semaine et elles apparaissent au fur et à mesure. Cette semaine zéro, c'est la première vidéo de la semaine zéro que vous êtes en train de regarder Eh bien elle vous présente outre cette introduction, l'écosystème de ce MOOC, comment on va fonctionner, c'est quoi les entités que vous avez dans le MOOC, d'abord sur la plateforme EDX et ensuite à côté de la plateforme EDX, pour réaliser vos travaux pratiques et en particulier et surtout échanger vos travaux. Euh, il y aura une évaluation qui est personnelle. Alors il y a des exercices qui sont réalisés chaque semaine. Voyez-les comme des travaux pratiques. La programmation, ça se comprend quand on est confronté à des situations. Et donc l'idée, c'est de vous mettre en situation le plus possible. Et puis, il y a des QCM et un bilan qui permet de vérifier que vous avez tout fait. Pour réaliser les travaux pratiques, on s'appuie sur Java pour instrumenter les programmes et donc pour expérimenter la concurrence. L'avantage de Java, c'est que c'est un environnement multiplateforme. C'est-à-dire qu'il vous faut bien évidemment accéder à une machine, mais que vous ayez un PC sous Windows ou sous Linux ou un Mac sous macOS, ça ne pose pas de problème puisque Java est disponible sur toutes ces plateformes. Alors, on vous recommande d'avoir une version récente de Java. Tous les exemples que je donne sont basés sur la version 8 de Java. Le choix du cours, c'est d'utiliser le terminal. Ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça ne met pas d'hypothèse sur l'environnement que vous allez utiliser. Donc, on va avoir quelque chose de très dépouillé et concentré sur la concurrence et le langage qui va être utilisé comme support pour l'apprentissage. Et puis, personnellement, c'est peut-être mon âge, mais moi je trouve que c'est bien pratique. Les environnements, on passe son temps à cliquer, je ne suis pas fanatique du tout. Voilà. Donc, pour savoir, à titre informatif, moi j'écris euh, mes sources en Java avec Xcode, qui est extrêmement pratique pour cela. Mais bien évidemment, ce n'est pas parce que nous on utilise le terminal et le terminal uniquement vous êtes forcés, vous, de faire de même. L'idée, c'est que vous utilisiez votre environnement. Mais bien évidemment, nous, on ne sait pas vous dépanner sur votre environnement. L'environnement de travail, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Donc, on ne répondra pas aux questions. Les environnements qui sont connus, si vous n'en avez pas, c'est typiquement Eclipse, il y en a NetBeans, il y en a plein d'autres. Donc là, encore une fois, on ne veut pas s'immiscer dans votre manière de travailler. C'est à vous d'utiliser l'environnement auquel vous êtes habitué. Certains exercices s'appuient sur une petite bibliothèque graphique. Euh, donc il y a un lien qui est accessible sur la page de la semaine 0 que je rappelle ici, mais vous l'avez déjà trouvé puisque si vous êtes arrivé sur cette vidéo, vous êtes probablement passé par cette page. Euh, alors il y a deux façons de l'utiliser. La première, c'est que lorsqu'il y a un exercice qui requiert cette bibliothèque, vous mettiez les sources dans le répertoire de l'exercice et lorsque vous construisez l'exécutable, eh bien euh, il va trouver euh, l'information. L'avantage, c'est que lorsque vous embarquez le répertoire de l'exercice pour faire une archive pour la partager, on va voir ça dans une séquence ultérieure, eh bien vous embarquez tout et les gens n'ont pas à se préoccuper de la configuration sur leur machine. La deuxième technique, c'est d'utiliser euh, la variable d'environnement classe passe. Alors ça, moi je suis sous terminal, donc c'est celle-là qu'on utilise. Euh, mais il y a un équivalent, hein, vous configurez ça selon votre environnement, qui dit, ben voilà, j'ai mis une bibliothèque graphique à tel endroit, et tu vas chercher, s'il te plaît, la bibliothèque graphique ici. Alors le seul inconvénient de ça, c'est lorsque vous allez construire l'archive de votre exercice, eh bien ça va être un peu plus compliqué parce que vous supposez que dans ce cas-là, et eh bien, euh, le classpass sera correctement positionné chez celui qui fera les tests. C'est tout. Mais par contre, l'avantage, c'est que les archives seront un peu plus petites. Mais ce n'est pas l'espace qui nous manque et ce n'est pas grand chose en termes de coût de remettre euh, les sources de la bibliothèque graphique à chaque fois. Il y a un petit questionnaire euh, d'entrée et puis il y en aura un autre de sortie du MOOC que nous souhaiterions que vous remplissiez. En fait, ce questionnaire ne contient aucune donnée nominative. L'objectif, qui est un objectif à usage interne uniquement, c'est d'avoir des informations statistiques sur votre profil. Quel est le public intéressé par ce cours Le profil des entrants et on verra avec le profil des sortants. Et l'idée, c'est de s'en servir pour améliorer le cours. Et en fait, d'essayer de voir s'il y a des ruptures dans le déroulement du cours qui fait que les gens abandonnent massivement là et peut-être que, eh bien, on pourrait s'arranger pour lisser euh, cette rupture euh, dans la complexité des notions qui sont présentées. Donc, comme ça a déjà porté ses fruits dans d'autres MOOC, sur d'autres sujets euh, que nous avons expérimentés à l'UPMC, eh bien, nous vous remercions d'avance de remplir euh, ce questionnaire. Le lien est sur. La page d'accueil, là où vous avez les messages d'annonce du cours, mais vous pouvez également la taper. L'URL est assez courte puisque je vous la répète ici. Il y a également une page Facebook associée à ce cours. L'objectif est évidemment un petit peu différent. C'est plus de la communication externe. C'est de la détente. C'est l'idée de partager des ressources en dehors de la communauté stricte du cours qui se retrouve sur la plateforme DX, C'est éventuellement de garder le contact après. Là aussi, l'expérience d'autres MOOCs dans d'autres domaines eh bien, nous ont démontré que c'était sympa et agréable. Et du coup, ben, on reporte l'expérience. Et bien voilà. Alors si, quelques détails en guise de conclusion, la charge de travail attendue, c'est de l'ordre de 5 heures par semaine. Alors en fait, il faut savoir que nos étudiants, ils ont en gros 1h45 de cours et puis 2 fois 1h45 de TD-TP. Donc, euh, l'idée c'est que euh, c'est peut-être un petit peu moins, ça dépend parfaitement de votre background. Si vous avez beaucoup d'expérience en programmation, si vous êtes des pros en Java, ben, vous aurez seulement à vous concentrer sur la partie nouvelle, c'est-à-dire les notions liées à la concurrence. Peut-être pour d'autres, ça sera un peu plus long. Donc, ça dépend vraiment euh, de votre profil. Eh bien, euh, je vous souhaite sur cette image d'une galère qui est une galère de l'ordre de Malte du XVIIe siècle, eh bien je vous souhaite un bon voyage pour ces six semaines que nous espérons passionnantes sur la programmation concurrente avec Java. Merci de votre attention, à bientôt